Ah bah... Mmh, tu vas où Bah je sais pas, il y a un autre point euh, pointé là. À part si c'est à l'intérieur. Ah ok. Je <rire> vais, vais essayer d'entrer avec l'hélico. <rire> T'inquiète pas. Ah il y a un mur. Ah saloperie de bug. <rire> Ils ont tout prévu. Bon bah pour ce temps, je vais mettre une musique d'ambiance, hein, si ça te dérange pas hein. Wouah wow <rire> C'est pas le passage de, le, de la musique <rire> Voilà. Parfait, allez, on prend l'ascenseur. Et là, je jette une grenade. On dit que quand il morde, en un aussi. Meurs putain <rire> Bah, ça va, il continue à parler, hein! Est-ce que j'ai pu qu'elle a cinétique ou. <rire> c'est vrai que j'ai pas eu de succès en disant. Euh, Bravo, vous avez tué la personne qui voulait susciter! Vous en serez capable. Hello, la maison. Allez ici. <rire> Et c'est à ce moment-là que Noble 6 est mort. <rire> Et c'est maintenant qu'il leur une opération de démolition. Ah! Alors. Je crois je, je me suis rappelé de cette scène euh, par rapport à des mêmes. <rire> je crois sur le compte Twitter, une euh, image avant les, un horrible événement se passe. Ouais. Ça. <rire> Et juste, je trouve la mort Nul. Perso, je la trouve nul. C'est. Par contre, les voix, ils parlent plus, hein. <rire> oh non, je sais pas, c'est pas étrange. Ouais, on, on se voit qu'il y a des sous-titres. Hein. J'ai trouvé une, une petite corvette. Comment ça s'appelle la ce truc C'est le revenant, ça. Ah bah. Ils ont tous des noms vraiment euh, qui pourraient dire euh, vraiment des trucs émaux. Ouais, je suis trop le revenant. Mais c'est des noms, hein, parce que oh, mec, ils ont Ghost, Fantôme, Apparition, Revenant. Ils en ont un autre, quand même. Le prochain, ce sera Sasuke. Euh... J'ai envie de faire un test, mais j'ai peur que tu t'énerves après. Mon <rire> Revenant non, Oui. oui. <rire> le mec, il qui retourne des faits T'es sérieux Tu vas faire ça Du coup, là, il reste... Jo euh, John. Carter, j'ai oublié son nom là avec le crâne, merde. Euh, on a qu'à l'appeler euh, Ghost. <rire> ouais Ghost, allez. <rire> Cousti <rire> allez Cousti, viens avec nous. <rire> j'ai gagné un succès qui s'appelle Où suis-je <rire> <rire> Où suis-je À Lyon ou à l'eau Alors où suis-je À Lyon et maintenant à Paris. Ouah, wow, un petit quad! Bon, du coup, je t'attends en quad. Ah, il fait la petite marche de canard. <rire> ah, bah, il va aller à pied, j'imagine. Allez, salut! Non, Allez, salut. derrière? Attends, on a fait un truc. Ah, le camion, on peut le conduire! Ouah, wow, trop bien! Allez, Jamy, on va découvrir les nouvelles planètes! Eh, hey, dis donc, Jamy, dis-moi, comment ça marche l'air dans Halo? Red, c'est très simple. Je sais pas comment t'arrives à taper le. Faut le matos dans ce camion, oh mais ah, bravo à toi. J'ai encore mieux! J'ai le camion de Flashback Wing. <rire> oh, C'est Mac. Allez, on va aller faire le tour du monde. <rire> Là je sens à peu près le. Ah putain attends. Putain, on dirait, on dirait que je participe au combat de l'extrême. Là aujourd'hui, je suis parti pour faire une grande livraison avec 10 milliards de verres dedans. Ça va être chaud mon gars. Ils veulent que j'amène sur une route impossible. Surtout que en plus. Dans l'endroit où je dois y aller, il n'y a que des terroristes ici. Y'a que des aliens. <rire> oui, c'est le terme exact que je voulais dire. Parce que il faut que je l'emmène à la zone 51. Moi je crois que j'ai bloqué mon truc. Donc euh, je vais voir si je peux le redébloquer. Non il est cassé. Non j'ai tué. J'ai tué. J'ai tué le camion de Vachland Mac. <rire> Attends, c'est peut être parce que j'ai pris euh... Ah voilà, c'est bon. C'est bon, ça reprend les enfants. C'est où là Un peu très loin. Là, tu me as... tu vois Ouaaah <rire> Chacasse <rire> Je sais plus comment il s'appelle. C'est Johnny... Merde euh... Un personnage de chacasse Ouais, bah celui qui dit l'intro à chaque fois, genre... Bonjour, oh, mon nom est Johnny... Euh... Je sais plus quoi, euh, Il faut une connerie Eh hey, salut, bienvenue dans Chakaz Aujourd'hui c'est parti pour euh, voir si Thierry est capable de tenir avec euh, un boule de boline entre ses couilles Alors Jojo, on va mourir <rire> Jojo, c'était le préquel de Momo quoi Jojo est parti euh, se laver les dents Mais ce qu'on va mettre, ça va être des piments On va voir s'il si est capable de se brosser les dents avec le piment le plus chaud Est-ce qu'on va mettre du cyanure dans son gobelet d'eau <rire> Parce qu'en plus, c'est ça le défi T'attends Oh, y a pas de soucis Putain, en plus, je passe on dirait, vraiment des trajets euh, comme on voit de l'extrême, hein, je te jure. Hein. Là, je rentre dans un tunnel, mais j'ai trop peur qu'il y ait un autre camion qui passe parce que ça a sens unique. Et en plus, pour sortir d'ici, c'est galère. Ah, merde. Oh non Et puis là, pouf, il y a des caméras. <rire> oh non <rire> C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer. Ok, oh, plaisir, ces émissions. Heureusement ce que Natacha est venue m'aider avec sa petite voiture Toyota. <rire> Alors là, tu fais comme Emile et tu sautes. Allez, c'est parti! Ouais! Putain, c'était dingue! Est-ce Est que ça passe? <rire> Putain, c'est tellement triste parce que moi, c'est un truc encore plus lourd que le tien et toi? Ouais. Heureusement que ouais. j'ai mis du boost sur mon caillou parce que sinon, je serais une mort, quoi! <rire> Pour bon, moi, ça pourra apparaître dans une vidéo compilation. Lol, les fails seront à Non, non, j'ai tué le tireur, c'est juste. Ah! ah. Une erreur à oh, un souvenir encore. 4. Connexion. Okay. Sauvegarde des stats. Ok. Chargement. Abandon. Vous êtes maintenant chef de la session. Nouveauté dévorée. Ils vont ouais, juste quitter le jeu pour ça. Merde. Je, je veux réessayer vraiment si ça a marché du premier coup ou pas avec le saut. Aujourd'hui, c'est moi Hugo. Je suis un gros camionneur et j'adore euh, les tacos. Non, moi, je suis, la, je suis la, régie. Je suis la voiture régie. Avec, euh, avec Emile, euh, qui va commenter tout ce qui se passe. Qui aussi là. Je peux pas faire son double, j'ai pas ce Waouh, c'est incroyable ce qui se passe Il est en train de doigts de se faire attaquer, mais il est capable de conduire de gauche à droite comme un bourré. <rire> là je suis obligé de prendre un shortcut. <rire> mais au final, j'adore faire des tonneaux. Oh putain je... Ah non. Ah saloperie de. Ah Il y, une... y avait un quad. Oh bah Oh bah Bon bah du coup je suis mort à l'intérieur Attends attends Je vais prendre un, un, un autre véhicule Je vais prendre le même Celui-là Celui-là grand... celui est est là, là Il est mort Il est mort Oh merde il y, avait vraiment que, il y avait vraiment que le rouge Attends je vais ah essayer mais, quand mais... même ouais, Ah mais... non il est vraiment mort hein. Bon bah du coup euh, je vais prendre l'autre quad hein. Écoute, hein. Alors du coup j'ai pris un petit quad à la place Parce que mon camion s'est fait niquer Bah putain j'ai vu un morceau de missile qui est tombé sur eux. Putain, Je reçois pas mal de succès là. <rire> C'est parce que je pense que j'ai terminé le, le halo riche. Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. <rire> bien, la cinématique doit être super magnifique sans les sons euh, de Windows. <rire> mmh. Mais, bravo, vous avez gagné un succès. Bravo, vous avez gagné un succès. Oh, super Trop bien. Et en plus, c'est chaudi, quoi. C'est bien, ils ont cherché une cinétique pour recharger une cinématique. Non. Tu verras. Ah, ça va être un mini-jeu. Un parti game, yes. Lancez le dé pour av avancer le Spartan à la base. Vas-y, rebouge pas. Ah, tiens. Ah, j'ai des vitres qui se cassent. Ah, c'est vraiment réaliste. Non, je mourrai pas. Il faut que je vois ma... Euh... Mais vous faites partie de Rich. Votre corps, votre armure, tout est brûlé et vitrifié. Tout, sauf votre courage. Ça, vous nous l'avez donné. Et avec, nous pouvons tout reconstruire. Voilà, c'est ça notre plan de bête depuis le début. Hein. Ouais, ils sont revenus. Et ils s'appellent les Avengers. C'est très blanc, hein. Alors. Et voilà. <rire> J'aime bien le, pro le, le mec qui connaît beaucoup euh, sur Halo et fait. Et voilà, c'est la fin. <rire>